Christophe Colomb te prend en main, prend escoger, entonces Cristobal Colomb tomó el mar, cogió el mal a sans fin con 120 Très bien, pasajeros. Pero en ese caso decimos tripulantes, porque no eran pasajeros, no pagaban. Ce sont tripulantes, coger. Même même bagaille. OK Christophe Colomb te prend en main avec 120 passagers. Christophe Colón koyo el mal 100 120 tripulantes. l'ité poté de l'eau douce. El, Djego, El llevo agua dulce à manger pour l'année. I comida Paul, Pol un año. te naviguer sous la main. Los Balcos navigaron. Sobre el, el mal ou en el mal pendant plusieurs semaines, durant des variées semaines. Pièce, la parole pièce, por favor, signifie eh, que. Pièce. Piez. Signifie Ninguno, ninguna. C'est bon. C'est Professeur, si. Ouvrez comme Pas de problème. Ah, pasteur. Les amis, Ah, parce que, ok. Vous avez okay. regardé une pièce. Pièce Pièce, mon. Pièce signifie une pièce. La parole pièce signifie pièce. Signifie une Signifie une Non. Et le tambien signifie une pièce. Ninguno, ninguna. Alors, dépend de comment vous le dites. Si on dit, je n'ai pas de dinero, comme on dit, je n'ai pas de pièce d'argent. Je n'ai pas de pièce d'argent. Je n'ai pièce d'argent. La, c'est bon. moins n'ai pas de pièce d'argent. Félicitations, c'est ça. Et comment on dit, pièce? Pèce. Ninguno, ninguna. Pèce. Et pièce tout signifie quarto. On dit quarto, habitation. Exemple, pièce calle. Ah, donc, faut faire plus attention. Si y a ici un dos, moins y pièce sky. Alors, naturellement, si c'est négatif, l'a toujours mettez pas. Si je, dis, ah, je ne tengo ai pas de... Simplement, la forma négative, pièce. Je ne tengo ai carro. de... ensemble. ne t'en ai pas Pièce sky. Pièce machine. Si je je ne t'en ai pas Je ne t'en ai pas Mouen, pa gen, pièce kaye Mais aussi la parole pièce kaye signifie un quarto Un quarto une habitation Je peux dire moi j'ai un Pièce kaye Non Je t'ai un kwalto Je t'ai une maison Mais Je t'ai un kwalto Gen, deux ou trois Pièce kaye Pièce Très bien OK maintenant constate aussi si il dit ah moi j'ai un gros pièce sky ça c'est comme une traduction comme si ça une chambre chambre oui c'est ça chambre, chambre. en créole tu dis chambre oui.